La Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Star Wars Galaxy Edge et je voulais donc vous montrer un petit peu les boutiques. Donc, les toutes premières que je vais faire, c'est celle-ci et je vous emmène avec moi. Nous voici donc dans une première boutique, la Pixie Army quand même on peut le dire et la thématisation est assez folle. Cool. Est... J'ai une petite info sur la boutique en fait là je viens de comprendre que c'est thématisé sur Jedi, Origin, Temple donc c'est vraiment une boutique 100% Jedi D'accord, ok ce qui explique le merchandising assez spécifique quoi. Voilà sur Yoda un peu il y a un grand Yoda là bas et sur okay. lightsaber, les, les, les sabres laser et en fait j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de mini temple Jedi. Donc là on a le costume de Leia qui est à 129 dollars, 125 dollars voilà. Euh, il est assez cher mais franchement la qualité est vraiment très très belle donc si jamais vous êtes intéressé, les bijoux sont assez, assez chers par contre mais enfin euh, je trouve que c'est vraiment du beau merchandising pour un fan quoi ça c'est un animatronique, la fichière puisque vous vous rendiez compte un petit peu du niveau de détail de la boutique là on a une référence au précédent film mais regardez moi comme c'est haut hein. c'est vraiment une boutique qui est assez atypique pour le on est vraiment rentré par là par hasard mais la surprise est totale et c'est vraiment une bonne surprise allez allons dans une autre boutique trouve actuellement du côté de Batu, c'est le centre-ville, donc en fait il y a plein d'autres petites boutiques et de petits spots comme juste ici, c'est du merchandising qui est encore différent, mais euh, c'est très très sympa, on a vraiment la sensation de se balader dans un marché local pour le coup, donc la première boutique que vous voyez ici est pas très très grande, mais il y a quand même quelques petits articles sympas. Pour une fois que c'est pas moi qui pousse des cris d'animaux en voyant des produits Tu vois le plan que t'as pris de moi hier dans les boutiques, on dirait trop aujourd'hui oh. Tu voulais me montrer quoi Est Ce que c'est que cette chose Alors que... ça, les, la a c'est euh, un Stormtrooper en jouet, en jouet en bois. Et en fait, on voit dans Rogue One, une enfant jouer avec euh, ce jouet-là Sérieux Ouais, et en fait, dans, de manière générale, dans les Star Wars, les Stormtroopers sont aussi des jouets sont aussi une représentation euh, Mais c'est trop ouf c'est fou. Mais moi j'adore la, la façon dont ils ont fait leur, euh, leur peluche, je trouve ça vraiment trop mignon. quoi. C'est pas un design qu'on a l'habitude de voir. Dans les films, ils Donc, du coup c'est vraiment une C'est incroyable. Le niveau de détail des boutiques, c'est fou. Si vous levez la tête, vous allez voir plein plein de choses magnifiques. Regardez-moi ça. Donc et là le concept il est assez simple c'est que tu peux euh, directement adopter un animal euh, du coin quoi C'est euh, Tout ce qui est parti Star Wars c'est qu'en fait plus on avance dans le land plus on tombe sur des, euh, sur des ambiances qui sont différentes Et donc du coup on a du merchandising qui est différent donc tout à l'heure on était sur euh, la faune locale, sur euh, les habitants euh, de Batou, là on est sur l'ambiance de la Résistance donc c'est encore un merchandising qui est pensé différemment et enfin euh, franchement si vous êtes fan de Star Wars vous allez mais dépenser tout votre argent rien que dans ce quoi, c'est impressionnant Non mais regardez moi la beauté de cette veste la Pixie Army, je la trouve trop trop, trop belle, c'est un kawai en plus pour se protéger de la pluie mais il est trop trop beau bon, enfin... Donc là on est en train de partir dans une nouvelle boutique et Alex est excité comme never. Alors là je crois que c'est ma boutique préférée. <rire> elle est immense elle, la boutique du elle est trop belle Ah là je vais pouvoir acheter Rex Oui, c'est là qu'en fait que tu fabriques ton droïde en fait. Tu vas en fabriquer un tu penses ouais. je veux... euh, Moi je sais pas si je vais en fabriquer un mais... mais je peux vous montrer comment on le fabrique. Et donc là vous avez carrément votre espace pour fabriquer votre droïde C'est trop joli Et là en fait vous avez tout l'atelier de customisation Je trouve ça fou comme activité Vous avez plein de couleurs Plein de, plein de combinaisons différentes Pour un fan de Star Wars franchement c'est vraiment le rêve ici hein. Donc voilà ce que ça donne à la fin Avec le petit emballage et tout enfin, C'est trop trop mignon, magnifique ah, oh, c'est magnifique! Punaise! Regarde, c'est cette affiche moi que j'avais. Le Choi, il la vend même pas dans Galaxy Edge. Si, regarde celle-ci, il la vend pas non plus dans Galaxy Ah Elle est magnifique! Ah non, ça, je crois. <rire> On est à Lunch Bay, Lunch Bay qu'est-ce que c'est C'est euh, du côté de Tomorrowland, donc à côté de Star Tour etc, c'est un espace où vous pouvez rencontrer les personnages mais il y a également une super boutique et franchement je vous la conseille vivement déjà parce que le merchandising n'est pas le même que dans Galaxy Edge mais surtout en plus de ça elle est hyper spécieuse et trop bien climatisée et euh, on a Alex qui fait des petits craquages Un, un espace de personnalisation pour les téléphones et les magnettes. Alors je ne vais pas tester parce que mon téléphone est quand même sacrément pourri mais j'aime bien le, le concept et donc du coup vous avez tout cet espace là pour le faire. Oh, je suis pas bonne, hein. Donc là pour le coup je découvre un truc que j'ai pas encore vu dans le reste du parc Vous pouvez fabriquer votre propre bracelet Voilà donc ça coûte jusqu'à 10$ dollars avec, euh, avec les colliers et je trouve ça trop trop mignon En fait il y a un truc qui a attiré mon attention en particulier C'est le fait qu'il y, des... y en a sur le thème de la nourriture et je trouve ça trop Que J'adore cette veste que je trouve magnifique en jean C'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de porter en ce moment tout simple mais avec les patchs qui font toute la différence et je la trouve trop trop belle bon elle coûte quand même 75$ donc à ce prix là je vais faire la mienne toute seule mais elle est trop jolie voici donc les différents chapeaux qui existent oh mon dieu j'avais pas vu celui là oh, il est trop beau, regardez moi comme, ça, comme il est joli en plus il y a le petit détail là avec Kevin trop mignon oh, j'adore j'adore j'adore le grappin c'est pas exactement le même que celui que j'avais bon celui là c'est le classique donc de Disneyland Là on a des chapeaux aussi, des casquettes, donc, au niveau des oreilles on a celles-ci donc qui sont celles de la Pride, on a les fesses de Donald qui sont comme au Japon, ça euh, c'est pour Toy Story Mania, elles sont très tendances à Walt Disney World celles-ci. Et après on a euh, différentes avec toutes les couleurs, j'aime bien celle-là. J'aime bien les donuts aussi, elles sont jolies. Un peu comme le Mémontomori que peut retrouver à Walt Disney World que je vous avais montré dans ma vidéo spéciale. Ici, vous avez une autre boutique qui est dédiée à Haunted Mansion et qui est du côté de New Orleans. Euh, elle est beaucoup plus petite mais ça vous permet d'avoir tout le merchandising d'un coup. Je vous montre, on y va ensemble. Donc là, on est en pleine période des 50 ans de l'attraction Haunted Mansion, ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup de merchandising qui est dédié, notamment ces cadres qui sont absolument magnifiques. L'une des boutiques que je préfère, c'est le Foo Corner, parce que c'est rempli de nourriture et euh, j'avais déjà eu un coup de cœur dessus en 2007. Elle se situe donc à côté de Winnie l'ourson euh, et de Splash Mountain. Je vous invite à découvrir ça avec moi. La petite surprise bonus, c'est que ça sent super bon la pixia C'est super agréable d'être dedans et en plus il fait frais donc je pourrais y passer la journée clairement. Vous voyez ça c'est un de mes péchés mignons sur, euh, sur le parc. Euh, je m'en suis pas rachetée cette fois-ci parce que clairement je manque de place mais en fait c'est du thé Alice au Pays des Merveilles et il est super bon. Et je l'avais déjà acheté ici il y a 3 ans. Bon, après le rose de la boutique c'est clairement des articles plus classiques que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Mais euh, pour la partie nourriture en tout cas je trouve que ici c'est une bonne adresse. Puis bon bah bien évidemment si vous aimez l'univers de Winnie the c'est une boutique qui est faite pour vous. une boutique Small qui se trouve juste à la sortie de l'attraction euh, et que je vous invite à découvrir également si jamais vous êtes dans le coin alors au niveau merchandising, rien de révolutionnaire et quelques produits Small work, quand même l'air de rien mais c'est surtout du jouet C'est le fameux Jersey euh, Small World, regardez. Avec marqué Disneyland à l'arrière et avec les petits détails en bas. Et ensuite, on va donc à Disneyland California Adventure avec la boutique incontournable de tous les collectionneurs Disney. on est dans une boutique à Disneyland California Adventure qui est euh, du côté d'Hollywood Boulevard donc à côté de Frozen et c'est une boutique euh, où il y a plein de bouquins, où il y a plein d'items de, de collection, c'est magnifique je suis juste trop contente qu'Alex m'emmenait là donc euh, je vous emmène avec moi c'est parti et attention aux tentations ça c'est tout un service où en fait vous pouvez choisir euh, un dessin dans un énorme catalogue et en fait vous avez... Euh, un animateur Disney qui euh, le dessine justice. Là on est arrivé dans la dans la partie livre. Non, mais là c'est pas possible. C'est un livre sur Big dans mon tête, c'est une nouvelle sur Big dans mon Ok, prends-en un deuxième pour moi, s'il te plaît. <rire> <rire> T'as vu il y en a un sur figment Ah oui mais alors moi par contre je déteste cette reaction. <rire> ah ouais moi j'avais beaucoup aimé. J'avais détesté. Par contre c'est Figment 2. Ah mais c'est par rapport à. Oh là là Oh my god mon Garde, dieu Regarde, on voit la montagne et tout ça. me fait penser un peu... Ah mais c'est Marvel qui l'édite en plus Ah mais donc c'est un vrai comics en fait Ouais. Déjà on soulignera d'abord le petit détail rappel à Knickknack. Oh là là! Alors, ça déjà j'adore, mais on l'a en France. Par contre, ça j'adore. Et celui-là, je le trouve trop trop génial. Il est trop beau. Et il coûte 35$ quand même. Oh là là, j'étais pas du tout prête pour ça la pixie Army. Je pense pas que je vais l'acheter, mais regardez. C'est trop stylé. En tant que fan de coco, j'aime trop. Et celle-là aussi qui est jolie. Mais c'est pour enfants par contre. Ça j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est assez subtil comme merch. Bon, Celui-là je laisse je l'avais acheté à Walt well Disney World. Oh là là, oh là là, oh là là. Il est magnifique. J'adore. Hi. Donc là non seulement vous avez des petites luxo balls, mais en plus de ça vous avez l'énorme ballon. Et là on est sur du merchandising là haut oh. La pixie je m'apprête à découvrir la boutique Bing Bong euh, qui se trouve donc euh, au niveau de Pixar Pier. C'est une boutique que j'ai vue sur Instagram pendant des mois et des mois, et là je rentre dedans et c'est trop trop bien, je suis trop heureuse. la boutique Bing Bong, vous avez tout un espace euh, de nourriture et il y a des snacks qui Pixar qui sont trop mignons, trop bien thématisés, des boissons ultra colorées et je trouvais ça trop joli donc il fallait que je vous partage ça Après avoir fait un tour à Pixar Pier, direction l'univers de Karsland. Mais non, j'adore les offrendas les Ofrendas version, oh, c'est une super idée, j'aime trop, c'est génial. Donc du coup, voilà ma Pixie Army pour se tour un petit peu de mes boutiques préférées à California Adventures et à Disney Resort. J'espère que ça pourra vous aider si un jour vous décidez de faire une visite Paris. En tout cas, sachez que moi j'ai dévalisé les boutiques. Mais mes boutiques préférées restent quand même celles de Downtown Disney parce qu'elles sont mieux organisées, c'est-à-dire qu'ici on trouve quand même un peu de tout dans toutes les boutiques, euh, sauf les produits d'attraction que vous retrouvez généralement aux boutiques des attractions, logique. Euh, et certains produits euh, Pixar que vous trouvez surtout à Disneyland California Adventures. Mais en dehors de ça, euh, moi j'aime beaucoup euh, la boutique Disney Home, The Dress Shop et Downtown Disney. Parce que je trouve que c'est là que c'est le plus facile de retrouver les produits qui vous intéressent le plus. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un produit qui vous fait craquer en particulier. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Mais qu'est-ce que c'est que déjà cette oreille là Ok, d'accord. Bon. C'est Splash Mountain. Hein c'est les pop de Splash Mountain. Tu vas les acheter Je crois. Je sais pas où <rire> tu réfléchis. Elles sont belles. Y'a pas de boutique Splash Mountain Non, je crois pas. Sauf erreur de ma part. Mais... Bon, bah écoute. Donc là, on a le même système euh, que directement euh, au Disney Village. Voilà, où vous pouvez encadrer directement des choses. C'est trop joli ça, j'aime trop. C'est la première boutique dans laquelle on vient de rentrer officiellement. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça Alex, t'as vu ou pas Ouais. Oh, voilà. Tu sais que je les collectionne ces trucs-là. T'as vu que là il y a un truc de motion 2100 dollars Je trouve aussi assez incroyable c'est que comme vous pouvez le voir ici il y a aussi du merchandising spécial passeport annuel voilà donc ça c'est une édition limitée qu'on peut avoir que quand on est passeport annuel et vous avez ces deux là et ces deux là mais j'adore c'est tellement inventif il y a pas <rire> tu m'as craqué ça c'est les heirloom boxes donc en fait ce sont des toutes petites boîtes qui représentent des attractions ou des scènes de films emblématiques. Mmh.